Hey hey hey! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Celtiche qui va nous raconter donc son témoignage qui, j'espère, te fera énormément de bien. On y va? Oh oui! <rire> Bonjour à tous, je suis Sinti Chometpa, j'ai 24 ans et je vais vous partager un témoignage parmi les grands bienfaits de Dieu dans ma vie, parmi tout ce qu'il a fait là, je vais vous, vous dire une chose qui vraiment m'a tenu à cœur. Hein. En 2016, j'ai connu une période difficile dans ma situation financière en fait, parce que je suis en France depuis 2014 et je n'ai pas ma famille avec moi. Et... Pendant cette période-là, il n'y a, a rien qui, qui allait, dans ce côté-là, dans ce domaine de ma vie. Et je n'avais pas de travail, je suis étudiante, il fallait que je paye mon loyer, et je ne voulais pas compter sur mes parents pour, pour tout, en fait. Parce que je me disais, je deviens grande et tout. Donc, il faut, faut que je puisse me, me prendre en charge. Et je voyais que je, je postulais, il n'y a rien qui marchait, on m'appelait nulle part et tout. Et... Un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu que l'avenir, vraiment, s'annonçait un peu compliqué. Surtout que je n'allais pas vraiment dire à mes parents « j'ai besoin de ça, ça, ça, ça. » ça. Déjà qu'ils faisaient le, le nécessaire pour moi, je n'allais pas venir encore dire autre chose. Donc, d'un moment de prière, vraiment, je, je me suis mise, on va dire un peu, je me suis mise à nu devant le Seigneur parce que j'essayais de faire par moi-même, en fait. J'essayais, je me disais « si je postule, c'est bon, ça va marcher si je fais tout ça. » Et j'ai vraiment décidé de, de tout confier au Seigneur parce que je, je, me dis, je lui ai dit « Seigneur, là, si tu n'agis pas, je suis morte. Si tu n'agis pas, il n'y a rien qui va aller là. Je, je suis dans le noir, je ne pourrai plus rien faire. » J'ai prié comme ça et dès que j'ai ouvert ma Bible, je suis tombée sur Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, des choses qui ont été citées auparavant dans les versets précédents, vous seront données par-dessus. J'ai lu ce verset-là. Je dis, Seigneur, ma réponse est en train de venir. Ça, c'est clair. Et je veux te mettre à l'épreuve avec ce verset-là que je viens de lire. Donc, j'ai pris une décision. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, de l'instant là où j'étais en train de prier et tout, je vais mettre premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vais axer tout sur ça en fait. Je vais plus chercher à faire la volonté de Dieu, chercher à avoir une relation vraiment vraie, et sincère avec le Seigneur. Et puis après tout le reste, je, je m'en occupe plus. Je, je te laisse tout gérer. Moi, je, je m'abandonne entièrement à toi. Et je sais que tu agiras parce que tu n'es pas, pas un menteur et tout. Et en plus, j'ai rajouté que si ce que je fais ne marche pas, après ça sera nous deux qui serons. Dans le noir, parce que tout le monde sait que je suis chrétienne. Et ce sont les gens qui diront, voilà, la chrétienne, il n'y a rien qui va et tout. Et la honte, là, je pense qu'on sera deux à partager la honte. Donc, j'ai dit ça comme ça. Et j'ai prié. Et après, j'ai continué à faire ma vie. Par contre, j'ai continué à postuler. Parce que aide-toi et le ciel t'aidera. J'ai continué à postuler. Et quand, quand j'ai prié comme ça, j'ai ressenti une certaine paix dans mon cœur comme jamais je n'avais ressenti comme comme si j'étais sûr que la prière que je venais de faire était allée directement au ciel et quand la main de Dieu a commencé à agir. C'est pas un emploi qu'on m'a proposé, c'est pas deux emplois, c'est trois offres d'emploi qui ont été positives en même temps. Je disais c'est pas possible. Comment je vais me, me, me départager entre tout ça? cest dire c'était c'était plus que ce que j'attendais. Et là, franchement, je dis, Seigneur, c'est bon, je t'ai vu. Plus jamais je ne te lâche. Plus jamais je commence à, à, à m'inquiéter pour ce qui va se passer. Parce que tu es là, tu agis, tu es vivant. Et c'est-à-dire que quand tu dis que tu veilles sur les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel ne manquent de rien et tout. Et que à plus forte raison, nous, tes enfants, c'est sûr, et là, franchement, ça a été un déclic de ma vie. Et depuis ce jour-là, je vous assure que il n'y a rien qui se passe qui m'inquiète vraiment. Qu'on se dise la vérité. Je, je, je ne vois pas quelle situation m'inquiète. Parce que je sais que j'ai quelqu'un qui est au ciel. J'ai un Père qui est au ciel et qui prend soin de moi. Et la Bible regorge. Il y a tellement de situations, il y a tellement d'exemples, il y a tellement de promesses de la fidélité de Dieu dans, notre, dans la Bible qu'on lit là, que je pense que même pour toute notre vie, il y a, il y a, il y a plus de bénédictions qu'on qu aura de durée de vie en fait. Et une chose que j'ai vraiment appris, c'est que, faut, faut, faut se fier à la parole de Dieu. Faut prendre, c'est-à-dire, faut s'approprier les bénédictions du Seigneur. Parce que c'est pour nous qu'il a dit. C'est pour nous qu'il a prononcé ces paroles-là. Il a dit, il connaît dans Jérémie, dans Jérémie, il a dit ça. Jérémie 29, verset 11, ou Jérémie 11, verset 29. Il a dit Je sais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de, de l'espérance. C'est-à-dire. C'est à nous maintenant de nous approprier toutes ces grâces-là. Il y en a tellement. Et malgré, euh, malgré ce que Dieu avait fait pour moi, j'ai eu ce moment-là où j'étais dans le doute, où j'étais un peu dans l'inquiétude, où je disais, « Seigneur, ça, ça va être chaud et tout. » Mais depuis, depuis 2016, je sais, on était en mars 2016. Et depuis mars 2016, je me suis dit, « Seigneur, ta volonté en premier. » L'obéissance à ta parole en premier, tout le reste, je ne m'en occupe pas parce que tu t'occupes de tout. C'est dit, moi je fais mon possible et toi tu fais l'impossible. Et franchement, je vais vous dis, j'ai essayé, ça marche. Donc, un conseil si bon, si je peux me permettre de vous donner un conseil, lisez votre Bible. Esprit est dans la Bible, est vrai. Et notre Dieu, il est vivant et il est là, il veille sur nous, c'est-à-dire, il a tout, il a tout mis, il a tout fait pour nous. Et c'est à nous de nous approprier maintenant ce que Dieu a fait pour nous. Et j'espère que ce petit témoignage-là de rien du tout, c'est-à-dire peut-être que vous avez vécu d'autres choses encore plus grandes, mais que ce petit témoignage-là puisse vous fortifier ou vous encourager pour les personnes qui passent à des moments difficiles. Le Seigneur est là. Même quand c'est dur, il est là. Et il n'attend qu'on lui dise de venir, de venir agir. Parce qu'il est là et il est prêt. Il est prêt pour ça forcément ce que tu as dit, je suis sûre que ça va vous encourager et euh, du... moi personnellement ça m'encourage parce que moi aussi j'ai vécu des moments difficiles financièrement et comme tu as dit quand on met Dieu devant bah forcément les choses arrivent toutes seules en fait, enfin toutes seules par Dieu donc du coup je vous souhaite de passer une bonne journée et on vous fait plein de bisous